Ça tourne là? Alors bonjour, moi je m'appelle Tenen, j'ai 17 ans, je fais partie du crash test. Salut, moi c'est Omar. Hey, coucou, euh, c'est Dorothy. Bon salut tout le monde, moi c'est Mariama. Je fais partie de l'équipe de Crash Test. Euh, je vous explique vite fait. On a créé une chaîne de YouTube, en fait, une chaîne sur laquelle on va critiquer euh, quelques œuvres de théâtre. On regarde des bandes annonces, on rencontre les metteurs en scène, les, les comédiens, et euh, on vous fait tout ça en critique. Là, on est un peu en mode Crash Test, nous aussi, vu que c'est la première fois qu'on lance un tel projet. Donc, on aimerait bien avoir des retours, vos avis, etc., pour nous aider à améliorer euh, bah, notre chaîne et peut-être la développer encore plus. Et bisous <rire> <rire> A rude boy, I no don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy